Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais dire que tout le monde est d'accord avec le Congrès. Il n'y a pas de revendication de pas-maternité ou de ma-paternité. Tout le monde est d'accord. Première chose. Deuxièmement, tout le monde est d'accord avec le diagnostic global qu'il faut tirer du pays. Une décennie avant la déclaration de Fort-de-France, il y avait la déclaration de Bastère. Et ceux qui ont fait l'effort de comparer les deux textes <coughs> voient très clairement que sur le fond, il n'y a pas de divergence. La troisième chose que je voudrais dire, parce que j'ai entendu dire que la déclaration des 22 présidents de région était un prolongement de la déclaration de Fort-de-France. Alors, d'une part, c'est fort. La déclaration, l'appel des 22 présidents de régions, notamment des régions françaises, est en grande partie le prolongement de l'appel des territoires unis de Marseille qui a été fait, fait l'appel, en 2018. Et j'ajoute aussitôt que la problématique des régions françaises n'est pas notre problématique. La problématique des régions françaises est une problématique de lutte contre l'ultra jacobinisme français. Et si je me réfère aux penseurs martiniquais, dans ces airs, la problématique martiniquaise n'est pas une, une, une problématique de décentralisation, c'est une problématique <rire> décoloniale. Les régions françaises n'ont pas connu la colonisation. Nous nous avons connu la colonisation. Et il y a des structures économiques, politiques, dont nous devons nous débarrasser. Nous sommes dans une stratégie décoloniale. C'est ça qui est important de dire. Pas pour dire que oui, les Français ont fait comme nous, à c'est secondaire. Ensuite, je vois que l'une des raisons qui explique une volonté d'aller vite... Ce serait qu'il y aurait, en 2023-2024, dit le président, il n'est pas très sûr, le président de la République française, qu'il y aurait une révision de la Constitution française pour pouvoir, notamment, pour répondre aux préoccupations des Kanaks de la Nouvelle-Calédonie, plus largement, et que ce serait pour nous une fenêtre de tir pour, évidemment, faire évoluer les autres situations institutionnelles que nous connaissons. Alors, évidemment, il faudra profiter de cela. Indubitablement, personne ne l'a contesté. Par contre, là où j'aurais un peu plus de réserve, c'est que les Kanaks, et là je dis bien les Kanaks, n'ont pas demandé une révision institutionnelle, ils ont dénoncé un référendum qu'ils appellent référendum bidon, et ils demandent qu'en tant que peuple colonisé, eh bien, qu'il y ait un nouveau référendum, parce qu'ils avaient décidé de ne pas participer au précédent référendum et n'ont pas été entendus par le président de la République française, M. Macron, qui ne nous entendra pas tellement plus. Donc, je demande de la réserve et de la prudence politique. Alors, bien entendu, il faut prendre le président de la République à son propre jeu. S'il a promis, il faut le, le pousser à, à mettre en place ces choses. Mais je dis de faire attention à cela les canaques N'ont pas demandé une révision institutionnelle. Les Kanaks veulent l'indépendance et ils veulent une nouvelle consultation où le peuple colonisé pourra s'exprimer. Alors, tout cela pour dire quoi Je ne suis pas très long, parce que beaucoup moins long que d'autres collègues. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de deux choses. D'abord, un projet sérieux et crédible. D'autre part, nous avons besoin aussi de créer une convergence entre les élus, les acteurs et avec le peuple martiniquais, Enfin, le plus grand nombre possible de martiniquais et de marotiniquais. Cela demande du temps. Cela demande du temps. Cela demande des confrontations d'idées. Cela demande des compromis. Cela demande que nous disions, bon, ce n'est pas le maximum de ce que nous souhaitons, mais nous pouvons accepter de de faire un compromis dans l'intérêt de la Martique. Nous avons besoin de ce temps-là. Et nous ne pouvons pas être au même rythme que l'Écosse, pour des raisons historiques que nous connaissons, ni des Guyanais, parce qu'ils ont déjà élaboré un congrès avec un projet pour la Guyane, avec aussi un projet institutionnel. Nous devons être à notre rythme. Et l'obsession que nous devons avoir, c'est de faire corps pour réussir. Et cela demande une démarche particulière. C'est la raison pour laquelle, et je nous finis dans une ou deux minutes, et je remercie le président de l'Assemblée de sa patience ce matin. Nous avons besoin, par conséquent, parce qu'on me parle de faire un congrès le 14, le 17, le 20, sur le diagnostic. Je le dis franchement personnellement, personnel, mais ce n'est pas pour être en contradiction avec qui que ce soit mais je pense qu'un congrès sur le diagnostic ça ne va pas amener grand chose pourquoi parce que finalement c'est un peu ce que nous avons fait plus ou moins la dernière fois et ce que la population attend de nous c'est surtout que nous fassions des préconisations c'est ça qui est principal alors ceci étant je ne pense pas pas un congrès sur le diagnostic mais ce n'est pas l'essentiel parce que le diagnostic il peut être approfondi etc. mais pour l'essentiel nous avons le balan global mais par contre, les préconisations, nous avons besoin de choses. Et c'est pourquoi, je reprends ce que j'avais déjà dit. Par exemple, on nous dit que les auditions sont, sont terminées le 14 octobre. Les auditions, ce que j'ai entendu. Et nous allons faire un congrès le 14 octobre sur, sur le diagnostic. Alors que le diagnostic, c'est quoi Ce n'est pas seulement écouter les gens. Ce n'est pas ça le diagnostic. Le diagnostic, c'est aussi notre capacité à systématiser toutes les réflexions que nous avons. Et ça, c'est le travail, non pas d'un cabinet, c'est le travail de la commission diagnostique. Et je dirais même que c'est le travail de la commission diagnostique et de la commission préconisation. C'est pourquoi je trouve toujours trouve un peu par, particulier cette histoire de mettre deux commissions, une commission, une commission diagnostique et une commission et préconisation. Et moi, je voudrais demander, c'est possible, que l'on fonde les deux commissions en une seule commission, une commission diagnostique. C'est ce qu'il faut faire pour avoir de la cohérence. Il n'est pas trop tard pour cela. Et par conséquent, je ne veux pas donner de date de congrès. Mais ce que je veux te dire simplement en conclusion, c'est que bien entendu, il faut aller le plus vite possible. Mais aller le plus vite possible, pour atteindre les objectifs que j'ai énoncés, demande qu'on y aille le plus intelligemment et le plus précautionneusement possible. L'audace n'est pas dans la précipitation. L'audace est dans la qualité de ce que nous pouvons produire. Voilà donc ce que je tiens à dire, c'est la raison pour laquelle je suis. J'ai beaucoup de réserves vis-à-vis de, de, de la proposition qui nous est faite et que d'autre part, que d'autre part, je pense que lorsque moi je ne voudrais pas, avec tout le respect que je dois au président et de l'Assemblée ou du Conseil exécutif, moi je ne voudrais pas que ce soit l'heure où les présidents ensemble qui décident d'une date du congrès. Je pense que c'est à l'Assemblée de prendre cette décision. Parce que c'est très important, parce que le texte à nous la fin nous, nous, nous demande de donner, mandat, de donner mandat au président pour prendre la décision. Voilà. Merci, M. le Président.